Oui, bonjour, et bienvenue dans l'épisode numéro 328 de Stage et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu qui s'appelle. Attention, présentation du jeu. Stigmate. Bon, je le dis avant, musique by machin. Ah, J'aurais dû, j'ai pas, pas laissé la cinématique, merde. J'ai voulu augmenter le son, ça a coupé la cinématique. Bon, voilà, Stigmate. Et ça se joue, euh, Ben, apparemment au clavier. Je vais voir, est-ce qu'on peut jouer avec la manette Toujours la question, la même question qu'on se pose tout le temps. Non. On peut jouer à la manette. Et bon on va faire un new game. Attendez, je suis sûr que ça se joue à la manette. Et nous revoici dans le jeu, du coup, euh, effectivement ça jouer à la mettre, mais il fallait redémarrer le jeu. Et donc du coup... Voilà, c'était la cinématique. Donc effectivement, c'est voilà, contrôleur on, il me semblait, j'avais vu contrôleur off, je me disais c'est bizarre. Donc du coup, bah, je redémarre le jeu. Et puis c'est parti pour un new game. Donc on peut sauter avec la touche A. J'ai perdu mon œil. Une clé. Ok, je peux redémarrer quand je veux en appuyant sur la touche X. Il n'y a aucune autre touche qui fait quoi que ce soit. Donc on va redémarrer encore une fois. Ok. Restart, back. Alors attendez, je vais essayer de comprendre ce qu'il faut que je fasse. A ah, jump, X restart, back, H shop. J'ai réussi à choper là. Ah ouais, ouais, ouais. À partir du moment où j'ai chopé la clé. Il y a des pics qui apparaissent Ce truc de ouf C'est un jeu de psychopathe Where I am Chauve-souris Slow Slow On va essayer de pas claquer tout de suite yep. Qui suis-je OK donc j'ai pas le droit à l'erreur. Oh, Il y a une certaine logique en fait hein faut que je passe là que je passe là reviens oh là oh, j'ai raté mon j'ai raté mon mon saut c'est horrible c'est un jeu hardcore c'est un jeu hardcore on meurt on meurt tout le temps on meurt tout le temps tout le temps Je sens que ça va être très très dur à passer ce level. Oh putain ta mère. <rire> Et le pire c'est qu'une fois que vous, avez, euh, vous êtes raté c'est trop tard. C'est trop tard. Je vais devenir fou. Est-ce que je vais arriver à finir ce level, vous croyez En plus le son redémarre à chaque fois. C'est juste sur le, le son à force en fait. Ouh, j'ai passé le level. Ok, ça, ça sert à rien. Ok. Ok. En fait vous êtes obligé de... Vous êtes obligé de l'avoir dès le début. qui aurait, qui euh, qui peut, peut prétendre avoir fini ce jeu en une fois. En fait, c'est vachement <rire> On est au troisième niveau, les gens. On va dire ta grosse merde. Il faut arriver, mais tellement au bon moment. Même le premier, j'arrive pas. À vous imaginez à quel point c'est compliqué. Hop, hop. Hut, hut, hut, hut, hut, et hut, non et hut, hut, et hut, non et hut, non plus et hut, hut, hut. J'ai pas la clé, voilà. Donc ça sert à rien. Je finis par péter un câble. Et quand, c'est quoi ce truc en bas Quand j'arrive à avoir la clé, il y a un truc qui se de fou qui se passe. Yo, yo, yo. Yo. Yo. Je suis sûr que même quand je, le même le moment où je vais l'avoir, Je suis un handicapé. J'en ai marre. J'en ai marre. Il me fait déjà chier. Take it easy. <rire> Succès déverrouillé. J'ai dû mourir un paquet de fois, quand même, je pense, pour qu'il me fiche ça. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je eu. Je, je m'en bats les couilles. Est-ce que ça va être difficile Ah putain oui, il y, y, y, y a une flèche Donc c'est pas la peine d'essayer d'obtenir de, les hein, les bonbons, voilà, on s'en bat les couilles. Ce qui est important c'est d'obtenir la clé, mais je sens que ça va être violent quand je vais l'avoir la clé. Ok. Ok. En fait ça vient d'où le... Ah oui c'est la, la boubouille qui lance ça. Je suis en train de me dire c'est qui qui lance ces trucs. Ça va pas être aussi simple que ça. Je suis sûr que ça va pas être aussi simple que ça. Fait mal. Okay. Tranquille, tranquille. Tranquille. Tran 30 Atlantique. Hein? Comment il a fait, bon Allez ah, vous faire Qu'est-ce que c'est que ce jeu pour psychopathe quoi J'aime la musique en fait au bout d'un moment devient vraiment très répétitive et je sais pas si vous voyez ce que je veux de ça pique ça pique Ah ouais en fait lol En fait c'est une feinte la, la, la porte, elle change d'endroit J'avais pas fait gaffe qu'elle est apparue de l'autre côté, je en hein, train de me dire Cette bande de fils de pute Je finirai ce niveau sur ce test, bon pas bah les couilles J'en aurai fait au moins 4 Donc ok c'est vraiment pas une bonne idée de se mettre sur cette plateforme là Là, c'est pas mal cela. Ok. Ok. Ok. Ok. Je pense qu'il faut connaître le niveau tellement par cœur en force. Oh bon bah les couilles, je recommence, je recommence, je recommence, je recommence. Oh non Mais putain Allez Oh, je suis mauvais. moi oh, je suis très mauvais. On va y arriver, on va y arriver. les on les couilles. couilles, couilles, couilles. J'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai. <rire> j'y arriverai peut-être pas en fait. Hein. Ok, j'ai la clé. Je prends une grande inspiration. Ça fait déjà un moment que cette vidéo dure. On va les couilles, je m'en bats les couilles, je vais y arriver. Elle est perturbante cette boule. Je suis arrivé, je suis arrivé, je suis y... arrivé. je suis Tu tu tu tu tu tu tu tu, tu. Je vais, y arriver, mais, mais, mais, mais, mais, je vais y arriver. Je crois que j'ai cette musique qui va me. Ce pattern qui va me rester dans la tête. Bon. Je pense que vous en avez marre autant que moi. Euh, voir plus. Évidemment, puisque c'est pas vous qui jouez, c'est putain, c'est moi. J'aimerais bien pouvoir jouer à ce fucking jeu. Allez, intérêt à ce que j'y arrive à ce Oui Ah oh oui j'y suis arrivé Voilà de toute façon là le... regardez regardez c'est la même. les autres levels c'est la même trempe. C'est le même délire. Tiens. Voilà. Je... Je vous laisse même pas imaginer ce que c'est que ce bordel. Voilà. Oh putain. J'ai pu c'est n'importe quoi. On va s'arrêter là sur cette vidéo, donc on est sur, est... comment il s'appelle Comment il s'appelle ce jeu Stigmate, voilà, Stigmate. C'est le genre de truc qui va vous donner des, des... des l'ortica, il va vous donner des, des boutons partout. Donc on s'arrête là sur ce jeu, j'espère qu'il qu vous a plu, en tout cas moi il m'a bien P pété un câble. J'imagine que ça fait longtemps que vous regardez cette vidéo, je ne sais même pas combien quand... de temps j'y suis. J'ai l'impression qu'il y a une fissure dans l'espace-temps et que... et que le temps il est passé, voilà. Vas-y, vas-y. First Halloween. En ah, plus on est en mode Halloween, non Ça va être ça Sauf que bon bah le jeu est sorti. On est en mois de.. Là on est au mois de juillet. Donc euh, j'étais en train de me dire. Je suis perdu dans l'espace-temps, je vous ai dit. En mois de juillet. Donc euh, bon bah Halloween c'est pas... pas. encore. Euh, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve très bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les notifications de vidéos. Euh, on aura d'autres jeux, d'autres styles, d'autres aventures. Puis d'ici là, portez-vous bien, on se dit salut